Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter comment installer la dernière version de la SDK Android et la JDK de Java. Alors c'est une question qui revient souvent. Euh, J'ai déjà fait une vidéo, même deux là-dessus, euh, parce que en fait, il faut savoir que les SDK évoluent, Unity évolue, les JDK évoluent. Donc effectivement, les procédures changent un peu et d'ailleurs, euh, ce que j'avais fait à l'époque bah, ne fonctionne plus, hormis si vous utilisez la même version SDK, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc là, je vous propose, grâce à ce petit projet que vous voyez à qui est un projet tout simple qui est déjà euh, migré ici, switché sous plateforme Android euh, qui permet de faire une rotation juste du texte histoire d'avoir une scène. Le but étant ici de pouvoir compiler ça en APK. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de Edit ici, Préférences et là on va euh, s'intéresser aux external tools. Vous pouvez voir ici que dans le bas, j'ai Android, SDK, JDK, NDK. Donc là, on va s'occuper de la SDK et la JDK. De toute façon, euh, seules ces deux SDK, ces deux choses sont euh, nécessaires pour la compilation euh, vers Android. Donc on va s'occuper de la JDK qui est la partie la plus facile. Donc l'avantage, vous pouvez voir que vous avez un petit bouton de Download à côté, ce qui va vous amener directement euh, vers la page concernée. Donc ici, je vais cliquer sur Download et vous pouvez voir ici la page à l'écran. Alors, moi, euh, à vous de voir, mais euh, j'ai fait des tests, la dernière version, euh, ici, vous avez la JDK euh, version 9, ne fonctionne pas chez moi. Donc, je suis ici passé sur la JDK euh, de la version 8U 161, 8U 162. Pourquoi Alors, parce que, euh, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment un message d'erreur et apparemment, euh, tout, beaucoup de gens l'ont, euh, je ne sais même pas si cette version est compatible pour le moment euh, avec Unity, si ça fonctionne. Bon, toujours est-il que ça ne change pas grand chose pour vous, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la dernière version et vous serez peut-être obligé d'en essayer plusieurs avant que ça fonctionne avec les évolutions d'Unity ou de la JDK donc vous cliquez ici sur JDK, je dis bien JDK Ici, vous prenez le 8U161, celle qui m'intéresse. Je vais faire accept. Et évidemment, ici, vous téléchargez euh, bah, celui de votre plateforme. Moi, je suis sous Windows 64 bits, donc je vais prendre le X64. Si vous êtes en, euh, en 32 bits, bah, vous prenez le X86. Et évidemment, si vous êtes sous Linux ou autre, vous prenez celui-là. Donc, moi, ici, vous cliquez ici sur euh, X64. Et vous récupérez ici le fichier. Bon, moi, je ne vais pas le faire étant donné que je l'ai déjà téléchargé. Mais vous récupérez ce fichier. Alors une fois que vous avez récupéré le fichier, bon bah là il n'y a rien de compliqué, on exécute, et là on va pas trop chercher, on va faire suivant, suivant, suivant, évidemment, il euh, n'y a rien de compliqué pour la JDK, elle est vraiment relativement simple à installer, un peu longue parfois, mais en tout cas c'est assez, il euh, n'y a rien à faire, donc ici je vais suivant, je laisse tous les tools, en fait je vais avoir besoin du développement de tools, du source et du public. Donc je fais suivant, voilà. Alors on me demande le dossier de destination pour la, la JRE, on va laisser par défaut, c'est pas très important. Voilà, c'est terminé, on peut voir que c'est installé, donc je vais faire close. Donc ce fichier, maintenant, j'en ai plus besoin, je rappelle que je sais que c'est la 8U161. Je supprime. Maintenant, on va s'occuper eh ben, d'aller la renseigner dans Unity. Donc on y retourne, et on a ici eh ben, l'external tools, donc pour la JDK, on va faire browse. Et par défaut, on peut voir qu'ici, bah, j'avais euh, la JDK, euh, vous voyez que j'en ai plusieurs, j'ai la JDK 904 qui ne fonctionne pas. Ici, on a la JDK euh, 80161, c'est celle-ci. Alors j'ai même un petit 1, alors je ne sais pas pourquoi, euh, mais peu importe, on sait que c'est celle-ci. Et ici vous avez la JRE, donc ne confondez pas JRE, JDK, c'est la JDK que vous devez prendre. Et euh, il me semble qu'on doit pointer dans le dossier BIN, on va faire sélectionner, et pas du tout, donc on va pointer vers le dossier de la JDK tout court. De toute façon vous voyez bien qu'Unity euh, bah, vous prévient. Donc ça c'est fait pour la JDK, on est OK. Maintenant c'est la SDK euh, qu'il faudra télécharger. Donc on va cliquer sur « Download » de nouveau. Et là on arrive sur cette page, alors l'erreur que tout le monde fait, enfin beaucoup de gens font c'est ici de télécharger euh, Android Studio Android Studio c'est bien, c'est pour développer des applications euh, Android, euh, un peu euh, comme euh, Unity Sauf que bah, c'est relativement long, on peut voir que ça fait 683 MO et encore euh, celle-ci est plus petite parce qu'avant c'était un peu plus Alors Ce qu'on va faire, on va descendre tout en bas, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va nous intéresser donc, ici, on a encore une fois Android Studio avec des parties, c'est pas ça qui nous intéresse, mais on a ici Get Just the Command Line Tools. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est la SDK Tools ici, la 3859397 qui fait 132 MO. Déjà beaucoup plus légère, et c'est vraiment ça qu'il nous faut. Donc, après, ça, je vous parle ici, cette démo, c'est pour Windows. Euh, je vais pas parler ici pour Mac et Linux, ceci dit, ça doit être très similaire. Donc, vous téléchargez ce fichier, vous le récupérez. Alors, une fois que vous avez récupéré le fichier zip, bah, évidemment, vous faites une extraction. Moi, j'utilise cette zip ici, mais vous, est, vous utilisez tout ce que vous voulez. Donc, on fait une extraction. Voilà. Et on va récupérer le dossier. Donc, je récupère mon dossier ici, euh, « SDK Tools ». Et maintenant, on va devoir travailler avec la ligne de commande pour euh, bah, que ça fonctionne. Alors, euh, si on regarde à l'intérieur, on peut voir ici qu'on a « Tools »,« Bin » et on va devoir aller là-dedans. Donc, je vous conseille d'y aller ici à la main, c'est-à-dire que je prends « SDK »,« Tools »,« Bin » et je vais ici… Tout simplement faire un copier en fait de cette ligne parce que c'est ce que je vais devoir renseigner pour naviguer dedans. Donc il faudra utiliser le, le commande. Donc pour ça vous faites Windows R vous cliquez ici sur Windows, peu importe. Et vous avez ici la commande exécutée qui s'ouvre. Et vous pouvez taper dedans CMD, le mode commande. Donc on fait OK. Et on a ici le mode commande. Alors ici je suis dans mon dossier utilisateur, donc moi je vais aller dans le dossier ici que je viens de créer. Donc peu importe où vous le placez ce dossier, sur un autre disque, sur la racine, là je le laisse sur le bureau. Donc je fais un CD pour euh, Change Directory, pour naviguer à l'intérieur de ce dossier. Et je colle en faisant CTRLV, et là j'arrive bien dans ce dossier. Si je fais dire, ça va me permettre de lister le contenu du dossier, et euh, CLS me permettre d'effacer l'écran alors moi ce qui m'intéresse maintenant euh, on va devoir installer euh, trois choses mais avant toute chose tapez ici pour voir que vous n'avez pas d'erreur sdk manager tiré liste ce qui permet euh, d'avoir en fait euh, le contenu euh, en fait euh, le contenu de, de ici de votre package. Vous pouvez voir que ici ce qui va m'intéresser c'est euh, 2601 ici au niveau des tools. 26.01 et j'ai 261.1 donc on verra ce qu'on installe. On va essayer 2601. Et si on va tout en haut, si je remonte avec ma molette de souris, on peut voir que j'ai ici en tools 2601. Et l'android SDK 26.01. Donc on va tester ça. On va devoir installer ici euh, bah, manuellement euh, grâce à une ligne de commande. Mais rassurez-vous, vous allez voir que ça va être assez simple. Donc maintenant qu'on a ces deux informations. Euh, on va installer euh, les plateformes tools donc pour ça sdk manager alors pour ceux qui sont embêtés vous pouvez faire tabulation et vous pouvez voir que vous avez en fait sdk manager qui s'écrit euh, tout seul avec point c'est tout simplement euh, c'est un système qu'on voit dans tous les, les, les, les, les systèmes d'exploitation que ce soit sur linux ou sur windows c'est que ça vous permet en fait de d'afficher euh, ce qu'il y a dans le dossier regardez si je fais un dire j'ai bien ici le sdk manager .bat, en fait qui est la commande et euh, de ce fait je vais faire un clear pour tout effacer de ce, euh, CLS, pardon. De, de ce fait euh, ça, ça me permet, vous voyez SD euh, ça me propose SDK manager, je vais enlever le point bat euh, et maintenant on va installer les plateformes tools, donc je vais faire un espace et je vais écrire plateforme tools, je ferme la guillemet je valide Là, vous avez un warning, rassurez-vous, c'est normal, il était très bref. Ici, bah, évidemment, on va accepter, il y a tout un laus qui met, met, on peut, on peut, Ça ne nous intéresse pas, on va mettre Y et on valide. Et là, on patiente le temps que ça s'installe. Alors, rassurez-vous, c'est pas très long. Voilà, on peut voir que c'est déjà fait. Maintenant, la deuxième chose qu'on va devoir installer... Euh, C'est euh, la plateforme Android. Donc pour ça, on va faire exactement la même chose. Sauf que dans les guillemets ici, alors ah oui pareil, pour revenir pour ceux qui débutent, hein, je, je précise quand même. Vous allez sur la flèche du haut euh, et ça vous permet de, de récupérer ce que vous avez tapé précédemment. Ce qui vous évite de le retaper. Donc ensuite, on va indiquer ici les « platforms ». Alors attention à ne pas faire d'erreur parce que sinon au niveau de la syntaxe, vous allez avoir des problèmes. Donc « platforms » avec un « S ». Point d'exclamation et ici Android. Alors là, on va devoir indiquer euh, et un tiret et la version. Et la version, on a vu que c'était la 26. Donc on va euh, mettre 26, on l'avait vu en début, rappelez-vous, 26.0.1. Je valide. Et là, j'ai de nouveau mon petit warning, vous pouvez voir. Et là, on patiente de nouveau. Et ça va être un petit peu plus long. Mais euh, rassurez-vous, c'est encore assez rapide. En tout cas, euh, cette euh, installation va être beaucoup plus rapide que ce qu'on avait connu euh, précédemment euh, avec la, la partie graphique euh, de, des, du SDK Manager. C'est le tuto que je vous avais fait précédemment. Voilà. Donc, on peut voir ici que c'est terminé. Et maintenant, il nous reste à installer euh, les tools. Alors, euh, donc toujours la même chose. Flèche, euh, je vais... Alors, je sélectionne quand même euh, ma fenêtre. Euh, je... La flèche du haut pour revenir ce que j'ai écrit précédemment. Et je vais remplacer tout simplement ce qu'il y a dedans. Et donc ici, c'est les, euh, les Biled Tools. Donc builds, pas d'S pardon, euh, et Tools, avec un S, séparé d'un point virgule. Et là, euh, l'important maintenant, c'est de mettre la bonne version. Donc, rappelez-vous, c'était 26.0.1. On valide. Et de nouveau, on patiente. Voilà, c'est terminé. Donc on en a terminé avec la SDK. On peut fermer cette fenêtre. Et d'ailleurs, si on retourne ici au niveau du dossier, euh, on peut voir normalement, je dis bien, euh, qu'on a les plateformes tools et tout ça qui sont apparus. Vous voyez qu'ici, j'avais que tools au départ. Maintenant, j'ai les plateformes tools, j'ai les byte tools et j'ai la plateforme. Et si on va à l'intérieur, on a des fichiers, et notamment ici Android 26. Donc, si vous voulez euh, updater vos packages, c'est comme ça qu'il faudra faire. Alors, on en a terminé avec ça. On va retourner maintenant dans Unity. J'aurais plus besoin ici, alors celle-ci, oui, parce qu'elle est stockée ici sur mon bureau. Vous doutez bien que c'est important. Mais euh, celle-ci, l'archive, la, je vais pouvoir la supprimer. Celle-ci, évidemment si elle est sur votre disque C ou D bah, ce dossier là il faut le laisser hein, parce qu'il contient la sd donc maintenant on va s'intéresser à Unity alors, maintenant, on retourne dans Unity et on va tout simplement indiquer ici le, la cible, le dossier cible de SDK. Donc, on va faire « Bruce ». On va aller sur le bureau. Moi, elle est ici et c'est le SDK Tools. Voilà. Donc, euh, maintenant, il faudra indiquer, il me semble simplement, ce fichier. Voilà. Donc, vous prenez la racine, le SDK Tools. À l'intérieur, euh, vous avez les Tools et tous les dossiers téléchargés. Une fois que c'est fait, eh ben voilà, on a fait le plus dur. Normalement, c'est terminé. Donc, je ferme Ici. Euh, évidemment, je vais pouvoir ouvrir les build settings Et je vais pouvoir ici faire un build de mon jeu Alors au préalable évidemment n'oubliez pas que dans euh, Même si vous faites un essai dans les over settings Vous devez ici modifier le package name sous peine d'avoir un problème de compilation Allez c'est parti on lance le build de notre jeu C'est parti donc ici je suis bien dans mon projet SDK J'ai fait un créer au préalable un sous dossier APK pour les stocker Je l'appelle test c'est déjà renseigné c'est parfait J'enregistre et maintenant on n'a pu qu'à patienter Et voilà mon dossier ici, mon fichier euh, est ouvert, donc j'ai bien ici un test APK version Android. Hein, de toute façon, donc la compilation s'est bien effectuée. J'ai plus que maintenant à le transférer où je veux sur mon mon, mon appareil Android ou autre, ou sur l'envoyer sur le sur le Google Store, enfin peu importe. Voilà. Donc maintenant, vous avez vu la procédure avec Unity 2017 et la dernière version actuelle, enfin euh, cette version de SDK, euh, comme vous avez pu le voir. Donc cette procédure, j'espère qu'elle ne va pas changer si vite que ça. Mais en tout cas, vous pouvez voir qu'elle est valable. Elle a l'avantage d'être quand même beaucoup plus rapide euh, que celle qu'on avait vue précédemment, même si ici on doit mettre un petit peu les mains et euh, taper quelques lignes en mode commande mais rien de bien méchant. Donc rappelez-vous, si vous voulez récupérer euh, toutes les commandes, je vais vous faire un tuto, le lien va être en dessous de la vidéo vous allez atterrir sur le site web et vous aurez un article qui va détailler euh, les commandes, vous n'aurez plus qu'à faire du copier-coller ce qui va être bien pratique hein, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et euh, voilà donc surtout si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, alors j'espère que ça va être le cas parce qu'elle a été réclamée plus d'une fois euh, et c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à trouver sur internet euh, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne abonnez-vous euh, et puis voilà, Moi, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, bye bye